Alors, nous allons euh, considérer quels sont les avantages en matière de jeu hein, du oiseau par rapport à, au wallet traditionnel. Et pour cela, donc, euh, euh, nous avons invité Héritier, qui est là, donc, euh, à ma droite, qui va faire une partie de oiseau avec euh, Alphonse, qui est là, à ma gauche. Alors, pour commencer, ils ont placé, bien entendu, euh, toutes les boules euh, à raison de 4 4 comme dans le wallet traditionnel, à raison de 4 4 dans la dans les trous position euh, activée, c'est-à-dire les trous à fond rouge. Et donc, pour savoir qui va commencer le premier, on va tirer au sort avec une petite pièce de monnaie. Et disons que Héritier va choisir la position euh, face. Et puis, euh, Alphonse va choisir la position pile, c'est-à-dire là où il y a euh, le dessin. Alors, donc, euh, on va voir ce que ça va donner, qui va commencer le premier et ça tombe, euh, on va voir, ça tombe sur, euh, on le voit bien, sur euh, pile. Alors, ça tombe sur pile, c'est-à-dire là où il y a le dessin sur la pièce de monnaie ce qui veut dire que c'est euh, Alphonse qui va commencer le premier. Alors le jeu est très simple, il va consister à déplacer euh, ses boules, chacun a son camp, hein. euh, disons qu'Alphonse a le camp qu'on appelle là le camp sud, et euh, héritier à le camp euh, nord donc ils vont déplacer les boules on va voir tout de suite euh, comment ça se passe alors donc Alphonse commence il va prendre l'ensemble des boules d'un trou et les place consécutivement dans les trous qui suivent voilà ensuite c'est au tour de héritier de jouer qui va prendre chez lui bien sûr et qui va distribuer dans les trous consécutifs les boules et ensuite Autour de Alphonse de jouer, il va distribuer. Il peut commencer euh, en prenant dans n'importe quel des trous qui se trouvent dans son camp. Et bien sûr, il faut calculer. Euh, on va voir tout à l'heure dans quelles conditions il va pouvoir ramasser les boules de son adversaire. Alors, donc, euh, oui. Voilà. Ensuite, c'est le tour de héritier qui va prendre. Il va essayer de de ramasser des boules chez son adversaire. Comment ça se passe Si la dernière boule qu'il a en main tombe dans un trou où se trouve une ou deux boules présentes de son adversaire, alors ces boules, l'ensemble, il les prend, il les met en position désactivée chez lui. Ça veut dire qu'il a gagné ces, ces boules-là. la même façon, donc Alphonse va faire des calculs et essayer de tomber dans un trou où n'existe chez son adversaire qu'une ou deux boules seulement. Auquel cas il pourra les ramasser. Alors, cette fois-ci, il ne pourra pas les prendre parce qu'il y a plusieurs boules. Donc, autour de héritier de jouer Et donc, il fait les calculs, bien sûr. C'est ça qui rend le oiseau intéressant. Et encore une fois, donc, il tombe là sur un trou où il n'y a que deux boules. Il va ramasser. Et donc, il a gagné trois boules. Au total, donc, il possède actuellement cinq boules. Alors, le jeu continue. Oxy. Voilà. Euh, Alphonse aussi a fait ses calculs, mais pour le moins il n'a pas pris de boule. Et donc, l'héritier euh, continue. Voilà. Dernière boule tombe dans un trou où il y a une seule boule. Il ramasse et cet ensemble, c'est pour lui. Et ainsi de suite. Le jeu continue jusqu'à ce qu'il euh, n'y ait plus de boule, où il n'y a plus de possibilité de continuer le jeu. En ce moment, la partie est terminée. Et on compte le nombre de boules que chacun a pu capturer dans sa position. Euh, de trous désactivés et en ce moment celui qui a le plus grand nombre de boules aura gagné la partie. Donc voilà, je pense que Alphonse va ramasser voilà ses boules cette fois-ci. Voilà et donc c'est bon. Et ça c'est le principe et on peut faire ça comme détente à tout moment avec le oiseau. et on voit bien un hein, des gros avantages c'est que les boules qui sont enlevées de la partie centrale qui consiste au jeu véritable du dans euh, traditionnel, et eh bien ces boules, au lieu d'être posées tout simplement sur la table, sont posées dans des trous et bien contenues donc dans ces trous, il n'y a pas de risque que ça se perde. Mais il faut rappeler aussi que le wallet était joué euh, traditionnellement en faisant des trous dans le sol. Hein.